Comment séduire une femme, partie 2. Bonjour, c'est Tony, et dans cette vidéo, je me propose de te tourner la suite de cette série de deux vidéos consacrées à la séduction. Dans cette vidéo, on va parler de séduction, de rapport surtout entre les hommes et les femmes, puisque je m'adresse en priorité à des hommes attirés par des femmes. C'est important de le préciser. C'est ce que je connais, c'est ce que je maîtrise le mieux. Et euh, si tu ne l'as pas déjà vu, je t'invite fortement à regarder la première partie. Dans la première partie, je pose un peu les bases fondamentales de la séduction et un peu ce qui est mon manifeste personnel de la séduction, l'approche qui est la mienne, euh, qui me semble pertinente, intéressante. En tout cas, sache que j'essaye, mon intention, c'est d'apporter de la conscience dans euh, le sujet des relations amoureuses et, et du rapport à l'autre, de la séduction, de comment on séduit. Euh, c'est vrai que j'avais proposé euh, de laisser des commentaires dans la première partie euh, de, la, de cette série de vidéos. Et il euh, y a eu quelques, quelques remarques, voilà, tu présentes un peu la femme comme un, un, un objet finalement, parce que tu apprends aux hommes à coucher avec des femmes, est-ce que c'est -ce est très juste tout ça, est-ce que vraiment il y a de la conscience là-dedans Bon, comme j'expliquais dans la première partie, je vais, très, euh, je vais passer très vite là-dessus, mais je le, je le dis quand même, c'est important. Euh, Lorsqu'un homme est frustré, lorsqu'il n'obtient pas, il ne répond pas à un besoin, le, le sexe est un besoin fondamental de l'être humain, Lorsqu'ils ne répondent pas à ce besoin, ça peut créer de la frustration. La frustration chez un individu, ça n'est jamais bon. La frustration, ça va, ça, ça finit par gangréner, en fait, ça grandit. Et ça peut, chez certains individus, s'ils n'en ont pas conscience, s'ils ne travaillent pas sur eux-mêmes, s'ils ne sont pas dans une, vol une volonté, une démarche d'amélioration de soi, et qu'ils subissent, qu'ils ont le sentiment de subir cette frustration, euh, et de ne pas pouvoir répondre de manière saine à leurs besoins, ça va dériver sur quelque chose de malsain. De la violence, de l'abus, euh, de l'agression, enfin des agressions, des viols, etc. C'est une réalité. Je ne suis pas en train de dépeindre un truc catastrophique, c'est une réalité. Euh, pourquoi des hommes se mettent à droguer des femmes dans des soirées avec du GHB Alors oui, on peut dire ils sont tordus, ils ont un pet, ils ont un problème, ils sont fous, ils sont déviants. On peut penser tout ça, mais on peut aussi imaginer que s'ils si utilisent cette stratégie, une stratégie dégueulasse, on est d'accord, ils utilisent un, un, un produit, une drogue, pour abaisser les défenses d'une personne, pour abuser d'elle. Là, on est effectivement sur l'utilisation de l'autre pour répondre à ses besoins sexuels. C'est dégueulasse, c'est pas ça que j'ai envie d'encourager, ça me répugne. Ce que j'ai envie d'encourager, c'est que les hommes puissent répondre de manière saine, pérenne, à leurs besoins tout en respectant la femme au passage, en lui apportant au contraire ce qu'elle désire le plus. Qu'est-ce que cherchent certaines femmes, la plupart des femmes C'est de rencontrer des vrais bonhommes. Mais quand je dis bonhomme, ce n'est pas des gros gaillards avec des gros muscles saillants, des grosses barbes, des gros tatouages. Quand je parle de bonhomme, je parle d'hommes qui assument leur masculinité, mais qui assument aussi leur part de féminité. Alors euh, certains hommes vont dire « quoi Je n'ai pas envie d'assumer ma part de féminité, c'est quoi cette histoire ?» Mais en fait, c'est simplement une question d'équilibre entre la sensibilité naturelle euh, et euh, la confiance, l'assurance, l'assertivité, toutes ces qualités dont j'ai déjà parlé dans la première partie, euh, qui font que bah, ça crée, ça génère de la séduction. Mais au-delà de simplement générer de la séduction, ça va aussi permettre à, à un homme de vivre une vie épanouie, riche, d'atteindre ses objectifs, d'avoir un impact. Euh, d'avoir une vie intéressante, une vie riche. Donc ce n'est pas que consacrer à la séduction. J'ai une approche de l'amélioration de soi qui est généraliste. Ce n'est pas que apprendre à séduire, c'est devenir un homme meilleur. Euh, un, un autre de mes livres qui se trouve un, un peu partout en librairie s'appelle « Deviens la meilleure version de toi-même ». C'est toujours la même intention, s'élever, grandir, devenir meilleur, incarner des valeurs et des principes élevés dans sa vie quotidienne. Et évidemment, je parle de spiritualité parce que cette démarche d'amélioration de soi m'a ouvert, alors que c'était loin d'être gagné, m'a ouvert de manière accidentelle à la spiritualité. à aucune religion en particulier, juste à la spiritualité. Voilà, ce préambule est posé. Dans cette vidéo, on va parler de quoi J'ai envie de te donner des conseils pour ton premier rendez-vous, ton date. Comment est-ce qu'on met en place un date euh, comment, euh, comment tout ça se, se, se, se met en place, tout simplement. Comment est-ce qu'on fait Quelle attitude il faut avoir Qu'est-ce qui est plutôt aidant Quels sont les petits détails auxquels il faut penser euh, je, je vais te partager quelques, quelques notions par rapport à ça, et puis on verra ce qui vient dans le reste de la vidéo, des conseils que je peux te donner. Euh, J'ai envie de ne pas me poser de cadre, et de laisser de manière fluide quelques idées sur la séduction s'exprimer. Alors, pour, pourquoi le date est important le date, c'est un passage en général du virtuel au physique. Sauf si tu as rencontré cette personne physiquement. C'est ce que je t'encouragerais plutôt à faire d'ailleurs. Un point sur les applications de rencontre. Parlons de ça. Toutes les applications de rencontre sont un peu biaisées. Le but, c'est de proposer un produit minimal, gratuit, et de proposer ensuite une version payante. Une version avec des fonctionnalités supplémentaires payantes. Ces applications euh, reposent sur un principe fondamental qui est celui de proposer des... mettre en avant des photos, voire parfois des vidéos. Euh, et euh, bah, c'est hyper biaisé, parce que ça ne repose finalement que sur l'attraction physique. Donc les personnes qui ont les physiques les plus avantageux vont se retrouver mises en avant aux personnes euh, du sexe opposé, ou pas, mais qui ont les, les physiques les plus avantageux. Et puis euh, euh, le... le reste, là, là où il y a de l'argent à faire, c'est pour les gens qui ont un physique un peu plus random, on va dire, un peu plus normal, ordinaire, euh, commun. Hein, ce n'est pas des choses péjoratives, mais voilà, un peu plus commun. Et euh, les pousser à, à payer euh, en leur euh, laissant euh, miroiter euh, qu'ils vont rencontrer plein de, de femmes extraordinaires à, à, à côté de chez eux. Bon, c'est un modèle économique, hein, il est contestable ou pas, c'est comme ça que ça marche. Euh, bon, le problème, c'est que ça peut créer une frustration. Et puis, euh, ce principe de... Euh, sélectionner rapidement. Bon, évidemment, je fais référence à Tinder ici euh, parce que c'est aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, une des applications les plus populaires à l'échelle mondiale de rencontres entre les hommes et les femmes et euh, les personnes qui <rire> sont à la recherche d'un partenaire ou d'une partenaire. Euh, les applications de rencontres, je ne vais pas te dire ne les utilise pas, euh, surtout pas, surtout pas. <rire> non, si tu le fais, fais le bien. Crée-toi un profil euh, attractif. Il euh, y a une étude qui a démontré, alors petit chercher, euh, je mets ça avec des pincettes, hein, comme dans certaines études, mais qui a démontré que sur ta photo de profil, si tu regardes en face caméra, euh, ben, ça a tendance à être moins attirant et séduisant que si tu regardes hors champ. Voilà, c'est une information que je te laisse au passage. J'avais fait quelques recherches et j'avais lu ça, je trouve ça intéressant. Euh, les, les hommes qui ont des photos de profil euh, où ils ne regardent pas directement la, la caméra, un selfie, donc, euh, là où c'est pas vraiment un selfie, bah, ça augmente en fait les chances d'avoir des matchs, parce que le fait de regarder directement donc le, le selfie en photo de profil donne un côté un peu nidi, un côté un peu j'essaie d'attirer l'attention. bon C'est ce qui était dit dans cette étude, dans, ces, euh, dans cet article que j'avais lu. Bon, euh, à, toi, à toi de voir, mais si tu as un profil, ce que je veux dire, c'est avoir des jolies photos, avoir des photos qui te mettent en valeur dans différentes situations, et où tu n'en fais pas trop. Voilà, ça c'est aussi important. On a tendance à... À croire, j'en parle un peu dans la, la première partie de la vidéo, mais euh, tu es le prix. Donc, il faut que tu évites de vouloir trop te mettre en avant, trop te mettre en valeur. Regarde, moi, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça. Quand quelqu'un fait ça, c'est souvent... Il y, y a un loup, quoi. il y a un truc un peu suspect. Pourquoi la personne en fait autant Pourquoi elle en fait des caisses C'est que généralement, il y a un manque derrière d'estime personnelle, de confiance en elle, et elle utilise ses des accomplissements extérieurs ou ces activités à l'extérieur d'elles-mêmes pour compenser quelque chose qui manque à l'intérieur. Donc, euh, si, tu, si tu décides de t'inscrire sur une application de rencontre, il n'y a aucun problème à ça, euh, dans l'absolu, tu fais ce que tu veux, hein, tu es, es totalement libre, mais soigne ton profil, une description qui soit drôle, qui soit fun, qui soit punchy, qui soit assez courte, et euh, qui permette de sortir du lot. En fait, c'est toujours la même chose. C'est du marketing, c'est le B à bas du marketing, c'est quand tu fais une proposition, il faut qu'elle soit différenciante. S'il y a 15 mecs, 150 mecs, 250 mecs, 1000 mecs, il faut que toi, tu aies un angle d'attaque qui soit particulier, qui soit unique. Et c'est pour ça que mon, euh, tout, tout, tout mon travail sur la séduction, tout, tout ce que j'explique dans le livre ou ailleurs, ce que j'expliquais dans la première partie, repose sur le fait que tu es déjà unique. Il n'y a qu'un seul toi dans l'univers. Donc quand tu essayes de devenir quelqu'un d'autre, au contraire, tu diminues tes chances. Tu minimises ce que tu es déjà. Donc amplifie ce que tu es déjà. Fais grandir ce que tu es déjà. Tu es déjà parfait. Alors euh, parfait, euh, oui, oui et non. C'est-à-dire qu'en l'état, tu es parfait. En tant qu'être, tu es parfait. Mais peut-être qu'en tant qu'humain, il y a euh, des chantiers que tu te dois d'entreprendre pour devenir meilleur, pour t'améliorer, pour devenir un meilleur séducteur. Mais euh, on parle bien de séduction naturelle, donc euh, devenir meilleur en séduction de manière naturelle, c'est-à-dire bah, prendre, comme je l'expliquais, ton corps en main, ton mental, avoir des objectifs, être ambitieux, euh, prendre soin de toi, euh, bouger, avoir un mode de vie intéressant, toutes ces choses que j'ai déjà un petit peu survolées. Donc voilà, si tu te tournes sur les applications de rencontre euh, il faut que tu te différencies, que tu tires ton épingle du jeu. Si tu proposes la même chose parce que tu ne veux pas trop... Bah, tu ne vas pas sortir du lot. Il est préférable d'être différenciant tout de suite plutôt que de se fondre dans la masse et de, faire, de perdre son temps, de faire des rencontres inutiles ou d'avoir des matchs qui vont rien donner. Parce que autant... En fait, il vaut mieux que la personne elle t'adore ou qu'elle te déteste. C'est un peu ça l'idée. Si tu es entre les deux à essayer de plaire à tout le monde, bah, tu n'es pas vraiment toi-même. Et puis euh, en face, pff, tu vois, trancher être toi-même à 100%. Euh, voilà pour les applications de rencontre. Donc après, le jeu euh, le jeu sur les applications de rencontre, euh, là encore, moi, je te recommanderais d'être euh, original, en fait, d'être fun, d'être original, d'être léger, mais d'être original. Et de ne pas t'éterniser sur l'application de rencontre. En général, proposer très rapidement de basculer sur un autre réseau social, que ce soit Instagram ou que ce soit WhatsApp, que ce soit les messages traditionnels, basculer sur un autre, une autre application. Parce que si l'interaction a toujours lieu sur l'application de rencontre, la fille, elle doit se rendre sur l'application de rencontre pour te parler. Donc euh, et elle est aussi sujette à d'autres propositions, d'autres mecs, d'autres gars qui vont lui écrire, etc. Tu dois, pour, tu dois te différencier du début à la fin. Donc toi, voilà, tu lui parles un peu, ça prend, vous voyez que vous avez euh, euh, des, des, des affinités, parce que c'est aussi ce que, ce que tu dois rechercher. Tu dois rechercher, tu dois avoir des standards élevés. Ça, c'est capital. Tu dois avoir des standards élevés. Si, ça m'est arrivé plein de fois, et euh, ça, ça, ça fait bizarre de devoir l'admettre, mais il y a plein de fois où je discutais avec des filles, et je me rendais compte elles n'étaient pas intéressantes mais ce n'est pas que je suis plus intéressant, je suis le meilleur ou quoi. Mais non, mais c'est que dans notre interaction, moi, je n'étais pas stimulé, en fait. Ce n'était pas intéressant, ce n'était pas fun. Je, je, je m'ennuyais. Donc, à partir du moment où euh, euh, tu n'as pas rencontré la fille, tu es à 4-5 premiers échanges et tu te fais déjà chier, mais ça ne sert à rien de perdre son temps. Tu lui fais perdre son temps, tu te fais perdre de ton temps. Ton temps est précieux. Donc, euh, ne pas hésiter à être toujours respectueux, toujours gentleman. Euh, on n'est pas là pour faire du mal à l'autre, on n'est pas là pour lui rentrer dedans, on n'est pas là pour la blesser, on n'est pas là pour euh, lui dire euh, ses quatre vérités, ou lui dire « Ah, t'es super chiante comme fille ». Non, c'est juste que dans votre interaction, ça ne fonctionne pas pour toi. Respectueusement, hop, euh, tu, tu te sors de là et, euh, et, la, et la vie continue. Quoi. Euh, pas du tout obligé d'être piquant, d'être nocif, d'être nauséabond, d'être méchant. Ça ne sert à rien en fait, ça sert à rien. Et ça participe justement à démontrer ton état d'esprit actuel, qui est un état d'esprit de victime, de quelqu'un qui va mordre s'il n'obtient pas ce qu'il veut, donc qui est profondément euh, identifié à son ego. Donc toutes ces choses, euh, non, c'est à fuir, ce n'est pas un bon comportement. Une bonne attitude, c'est une attitude qui est positive, qui est ouverte et dans laquelle bah, tu es à l'écoute de tes, de tes ressentis aussi. Si tu vois que tu te fais chier, ce n'est pas grave, tu t'en vas. Euh, donc très rapidement, basculer sur une autre application, ça, c'est quelque chose que je recommande parce que ça va permettre, si c'est Instagram, par exemple, ça va permettre de la faire rentrer dans ton univers. Parce que si tu as un compte Instagram, bah, tu as peut-être des photos, tu postes des stories, tu as des interactions avec des gens. Tout ça, c'est ton, ton univers. Donc d'où l'importance d'avoir un mode de vie intéressant, mais d'avoir ton propre mode de vie intéressant. Il n'est pas question de copier le mode de vie de quelqu'un d'autre. Il est question de faire ce que toi, tu aimes, ce qui toi, te met en joie. Plus tu es toi-même, plus tu as des chances que la fille soit séduite par toi. Et c'est ce qu'on recherche, séduire en étant toi-même. Je le répète souvent, quitte à être chiant, mais c'est parce qu'il y a constamment cette idée dans la séduction de trahir, de manipuler. Je sais qu'il y a des gars qui ne se mettront jamais à la séduction parce qu'ils se disent « Non, je n'ai pas envie de devenir un séducteur ». Mais ça ne veut rien dire, c'est complètement con de dire ça. C'est comme si « Ah non, je ne vais pas apprendre à mieux parler anglais parce que je n'ai pas envie de devenir un britannique ». Mais ça n'a aucun sens, c'est débile le but, c'est juste d'améliorer ce que tu es déjà. Donc, apprends la séduction et tu vas juste devenir meilleur en séduction. Ça sera toujours toi-même. Tu seras juste meilleur. C'est débile de, de beauté en touche ou de, de penser que d'un coup, parce que tu apprends la séduction, tu te mets à être un connard ou tu te mets à avoir des attitudes de, de, de carnassier, là, de charreau, comme on dit. Non, c'est pas ça. ça. Moi, ça m'a pas fait devenir un charreau. Au contraire, ça m'a fait devenir meilleur. J'ai vraiment le sentiment d'être un homme meilleur. Je suis plus, euh, plus à l'écoute de moi-même. J'ai plus confiance en moi. Euh... Et la séduction se fait de manière beaucoup plus magnétique, de, plus, de, de, de manière beaucoup plus passive, en fait. Alors oui, il y a toujours, euh, quand, je le, quand je, je, je le veux, en fait, quand j'en ai envie, ce passage à l'action, le côté actif. Mais euh, devenir magnétique, ça passe euh, voilà, par les piliers dont je parlais dans la première partie. OK, donc application de rencontre, bon, je vais passer là-dessus. Euh, rapidement, il faut se rencontrer. C'est très important. Pas là pour te faire une amie, même si euh, ça, ça peut entrer en considération. Mais euh, comment on fait pour pas rentrer, tomber justement dans la friend zone Je te donne quelques informations par rapport à ça. En fait, la friend zone, c'est la zone, alors euh, j'explique euh, ceux qui parlent pas anglais, la friend zone c'est euh, se faire considérer, étiqueter, labelliser comme un ami. Quand tu as un ami, <rire> c'est une relation qui est platonique, ça veut dire il n'y a pas de sexe. <rire> Donc si ce que tu recherches, c'est apprendre à séduire, apprendre à faire l'amour à des femmes, pouvoir faire l'amour à des femmes qui te plaisent. Il euh, bah, y a un problème. Donc la zone, c'est quelque chose à éviter, à esquiver. Alors, il faut savoir que tu, f... c'est la position, la zone, dans laquelle tu vas finir par défaut si tu ne fais rien. Donc ça demande de ta part une action volontaire, un comportement spécifique pour ne pas finir dans la zone. Je donne quelques théories, quelques hypothèses quelques éclairages, un angle sur la manière dont les femmes vont te percevoir. Je ne dis pas que c'est une vérité absolue, tout ce que je dis est à être, à, doit être appréhendé avec scepticisme, mais l'idée c'est que quand la femme te rencontre, quand une femme va te rencontrer, elle ne va pas tout de suite se dire « Waouh, j'ai trop envie de coucher avec lui !»« C'est trop quelqu'un avec qui j'ai envie de construire quelque chose !» Au départ, elle ne te connaît pas. Alors oui, il y a ton apparence physique, mais comme je l'expliquais dans la partie 1, ce n'est pas si important il y a ta personnalité. Et ça, dans les premiers échanges, elle n'a pas du tout accès à ta personnalité. Elle ne sait pas qui tu es. Elle ne sait pas ce que tu valorises. Elle ne sait pas comment tu te comportes. Elle ne connaît pas tes qualités. Elle ne sait pas euh, que es, euh, euh, qui tu es, finalement. Elle ne sait pas tout ça. C'est à découvrir. Donc, dès le départ, il y a un gros point d'interrogation au-dessus de ta tête. <rire> si elle te rencontre, il y a un gros point. Évidemment, je ne parle pas euh, d'une interaction qui se serait faite sur une application de rencontre et qui aurait ensuite découlé sur un rendez-vous parce que, Évidemment, on est sur une application de rencontre, il y a quand même une idée de « on est là pour de la séduction », quoi. « On est là pour, pour ça ». Mais je parle plutôt, même, même si tu es rencontré par une application de rencontre, jusqu'au premier rendez-vous, elle va avoir un point d'interrogation dans sa tête de « bon, ce mec-là, est-ce que c'est plutôt un, un partenaire sexuel potentiel Est-ce que c'est plutôt un petit copain potentiel Est-ce que c'est plutôt juste un pote Est-ce que c'est plutôt un relou que j'ai pas envie de revoir ?» Enfin, tu vois, elle va avoir ce point d'interrogation au-dessus de la tête. Ton but, c'est d'avoir une démarche, une manière de te comporter qui ne laisse aucun doute. <rire> Toi, tu n'es pas là pour être son meilleur ami. C'est clair et net. Ça doit être clair et net. Et donc, ça va te forcer. C'est là où il y a un peu le côté sortir de sa zone de confort, s'assumer, prendre confiance, s'affirmer, prendre position. C'est que tu vas devoir prendre position. Tu dois clairement exprimer dans ton attitude, dans tes mots, dans ta manière de te comporter que tu n'es pas là pour devenir son pote. Tu n'es pas là pour devenir son meilleur copain. Tu n'es pas là pour écouter tous ces problèmes. Elle n'est pas là pour chouiner des problèmes qu'elle a eus avec son ex. Ça ne t'intéresse pas. Tu n'es pas là pour ça. Tu peux être quelqu'un de bienveillant, d'amical, de gentil, même si dans la première partie, je parlais des limites de la gentillesse. Lorsque la gentillesse est utilisée comme une, un outil de séduction, ça ne fonctionne pas. Mais il est toujours question d'être bienveillant, d'être sympa, tu vois, d'être euh, agréable, plutôt drôle, euh, plutôt... Euh, qu'un tu vois. Ça, c'est quelque chose que je recommande dans la séduction. Ça, ça marche, ça produit des résultats importants. Mais euh, tu dois pas euh, être... Tu vois, la, la position de « je me mets comme ça, et puis j'écoute tous tes problèmes, et puis t'es es une fille, et puis euh, comme... Euh, » Euh, « On va créer cette proximité de grande amitié, de grande connivence, et ben à un moment, tu vas finir dans mon lit. »« Ah non, ça ne marche pas comme ça. » Si tu te comportes comme ça, tu vois, le côté un peu passif, un peu « Ah ouais, d'accord, donc ton ex, il faisait ça, ah ouais, d'accord, ok. »« Ah, vous couchiez euh, ensemble, d'accord. » Si tu as cette attitude, tu vas te faire friendzoner, mais direct, mon gars, <rire> direct. Ça va te tomber dessus comme un coup de marteau, et tu vas... après, tu vas bégayer, tu vas dire « Mais pourquoi j'ai fini dans la friendzone Qu'est-ce qui s'est passé ?» Parce que tu as été passif, parce que tu as laissé faire. Par défaut, si tu ne mets pas en avant que toi, tu es un être sexuel, que tu es à l'aise avec ta sexualité, ou en tout cas, que tu as envie de faire l'amour, que tu recherches une partenaire sexuelle, peut-être même plus, peut-être une compagne, une copine, peut-être quelque chose de plus sérieux, mais que... Es pas là pour enfiler des perles, quoi. T'es y a, y a, à l'aise avec ta sexualité, euh, t'es un homme, t'as des hormones, t'as des besoins, t'as des envies, t'es ok avec le fait que le sexe, ça fait partie de la vie, c'est pas un truc que tu diabolises, donc là aussi, peut-être un travail à faire, si tu appartiens à une tradition religieuse en particulier, où on t'a toujours raconté que le sexe c'était mal, que c'était dégueulasse, que c'était pas bien de te masturber, que c'était pas euh, bien d'avoir des désirs sexuels, etc. Enfin, toutes ces idées peut-être qu'on t'a mis dans le crâne par ton éducation, et surtout l'éducation religieuse, si tu en as reçu une, ça demande un travail de déconstruction. Donc abonne-toi à ma chaîne, c'est ce qu'on fait sur cette chaîne, on apprend à déconstruire, à se libérer de tous ces schémas, ces conditionnements, ces croyances limitantes, pour exprimer pleinement qui on est, avoir la vie la plus libre et riche possible, une vie dont on soit fier une vie où quand tu seras sur ton lit de mort, si c'est comme ça que, que, que tu t'apprêtes à mourir, que tu sois putain de fier de toi, tu vois. Tu dises, mais incroyable, cette vie du début, peut-être pas du début, mais en tout cas, j'ai décidé de la vivre intensément, avec des valeurs élevées. J'ai décidé vraiment de jouer au jeu de la vie avec, euh, avec conscience, avec intégrité. Je suis hyper fier de moi. Et puis je suis passé à l'action, j'ai dépassé mes peurs, j'ai fait des choix courageux, audacieux. Voilà. Euh, bref, ça, c'est une idée qui m'anime énormément, euh, cette idée d'être fier de soi, de ne pas avoir de regrets, de ne pas mourir euh, en se disant « putain, j'ai vraiment... » Mais ma vie, elle est passée et je l'ai laissée euh, filer, j'ai été passif, j'ai été spectateur, ça aussi, c'est terrible. J'ai été spectateur de ma vie. Donc, en gros, dans une interaction, pour revenir à la séduction, si tu es spectateur de l'interaction, c'est friendzone direct. Il n'y a pas de discussion possible. Donc, comment est-ce qu'on fait pour éviter la friendzone il bah, y a plusieurs manières de faire, mais en gros l'idée c'est d'exprimer clairement que tu n'es pas là pour être son pote. Quoi. Euh, de recadrer. Recadrer l'échange. Ce qui va se passer c'est qu'elle va tester. Comme elle a un point d'interrogation euh, au-dessus de ta tête et qu'elle ne sait pas exactement euh, à, à quoi tu corresponds, elle va tester. Donc elle va par exemple te parler de son ex. Elle va te... Elle va parler de choses euh, dont elle ne parlerait pas à un, à un prétendant euh, potentiel. Donc ce que tu dois faire c'est identifier qu'il s'agit d'un truc. Euh, qui ne va pas dans le sens de vous euh, ensemble, de vous rapprocher, d'être dans un rapport de séduction, et qu'au contraire, elle est en train de te prendre pour un pote, elle est en train de te mettre dans la friendzone, tu vois, il faut être attentif, il faut être vigilant, et donc à recadrer poliment, gentiment, respectueusement, mais à recadrer. Recadrer, c'est poser un cadre, poser des limites, poser des frontières, et plus un homme se respecte, et plus il a de barrières, de frontières et de limites. Et, euh, et il n'est pas en train de se battre pour les faire respecter, tu vois, il les a. Et si tu rentres dans mes limites, si tu les dépasses, si tu les franchis, il y aura un rappel à l'ordre. Un peu comme, tu vois, un, un espace aérien. Euh, S'il y a un avion ennemi, ou en tout cas un, un, un avion d'une autre nation, etc., qui survole l'espace aérien, toi, tu vas faire un avertissement. Par contre, si ça insiste et l'avion il continue à se trouver dans un espace où il ne devrait pas se trouver, tu t'envoies tu, tu des missiles et tu fais tomber l'avion en fait. Ce qu'il y a, c'est une métaphore très militaire, mais l'idée c'est que tu dois te faire respecter. C'est capital. Parce qu'il y a des femmes qui vont te marcher dessus, elles vont te tester, elles vont te broyer, elles vont voir que tu n'as pas confiance en toi, que tu t'affirmes pas, que tu ne sais pas dire non, que vu que tu es tellement... Nidie, tellement attaché à l'envie de faire du sexe avec elle Que tu vas être prêt à tout À devenir une carpette, un paillasson À te mentir, à te trahir À te, à te faire marcher dessus À te faire piétiner, à te faire cracher dessus Ce n'est pas ce qu'on veut Je veux que tu deviennes confiant Je veux que tu développes une assertivité Un respect de toi-même tellement élevé Que tu ne te laisses pas marcher dessus Tu ne te laisses pas marcher dessus Et donc quand euh, tes limites sont franchies euh, tu vois, c'est comme si quelqu'un euh, quelqu te touche, tu vois, et toi, tu n'aimes pas être touché, tu n'es pas tactile. Quelqu'un te touche et il, il pose sa main et toi, tu surréagis. <rire> tu vas euh, l'éclater, euh, lui mettre des grandes pancartes dans la face parce qu'il t'a juste touché et toi, tu n'aimes pas ça. Ça, ça s'appelle surréagir. Il ne faut pas tomber dans ce piège, il faut veiller à ça. Ne pas surréagir, ça veut dire poser une action qui soit graduellement cohérente par rapport à ce que tu as reçu. Qu'est-ce que ça veut dire Si quelqu'un te met une main et que t'aimes pas ça, tu pousses la main, tu dis ⁇ Excuse-moi, mais j'aime pas qu'on me touche. ⁇ J'aime pas ça. Par exemple, si quelqu'un te touche et que tu lui mets des grandes pancartes, tu as surréagi. Tu as posé une action, une réponse qui est beaucoup trop élevée par rapport à la menace que tu as reçue. Tu vois, ça c'est un truc à garder en tête parce qu'il y a des filles qui vont dire des trucs maladroits ou elles vont te manquer de respect. Ça peut arriver dans certaines interactions et puis parfois ce sont des tests. Très souvent, justement dans cette idée de point d'interrogation, tu vas être testé. Donc le but, quand tu le sais, tu deviens incroyable. Parce que quand tu sais qu'au départ, la fille, elle ne sait pas dans quel cas se te mettre, donc elle se questionne, et que tu sais que pour obtenir une réponse, elle va t'envoyer des tests, elle ne le fait pas forcément de manière consciente, elle ne le fait pas forcément pour t'embêter, elle ne fait pas forcément ça pour te rendre la vie difficile. Elle fait ça parce que c'est un système de défense naturel, instinctif, parfois inconscient, pour savoir dans quelle catégorie tu corresponds. Est-ce que tu es un partenaire sexuel potentiel, ou est-ce que tu es un gros lourdeau de merde qui va la faire chier, qui va être agressif, etc. Donc elle va te tester, elle va envoyer comme une canne, elle va envoyer sa ligne et elle va voir ce qui, ce qui, si tu mords ou pas. L'image est assez bonne parce que si tu te mets à mordre à chaque fois qu'on te titille, qu'on t'asticote, qu'on te met un peu en difficulté ou qu'on te challenge, bah, tu vas avoir un problème. Donc, c'est ça qui est important, c'est d'apprendre à maîtriser ses pensées et ses émotions et d'être OK avec le fait que parfois, ouais, tu vas te faire un peu danser, quoi. tu vas te faire un peu secouer, tu vas prendre des, des, des, des remarques. J'en parle un peu dans la, la première vidéo, mais... Euh ah, c'est dégueulasse, tu perds tes cheveux, oh la calvitie, euh, bah, là, je parle de moi, tu vois, ah, tu as le nez, euh, j'ai un peu le nez tordu parce que je me le suis fait casser euh, à la boxe, j'ai pris un, un coup de tibia dans le visage, donc j'ai le nez un tout petit peu décalé, j'ai décidé de ne pas le faire réparer, <rire> ça me convenait bien comme ça. Tout ce qui dépasse, tout ce qui est visible, euh, bah, il va y avoir tentative de te mettre en difficulté pour te tester, pour voir comment tu réagis, comment tu encaisses les coups, comment tu encaisses les remarques on pourrait dire « Ouais, c'est dégueulasse qu'elle fasse ça, mais euh, je crois que j'en parle déjà suffisamment dans la première vidéo, mais c'est quelque chose d'assez instinctif. » Donc, être cool, être léger, savoir que ça va arriver. Euh, ensuite, on va parler du premier rendez-vous. Donc, le premier rendez-vous, c'est important. C'est un moment où il y a le passage donc, du virtuel, si ça s'est fait sur une application de rencontre, ou si c'est la continuité d'une rencontre physique où tu es allé aborder, tu as pris un contact et vous avez décidé de vous voir. C'est toi qui dois être à l'initiative. C'est capital. C'est toi qui proposes le date. C'est toi qui décides. C'est très important. Dans les qualités qui séduisent, j'en ai déjà parlé, mais il y a la notion de leadership. Un homme doit mener. Ça ne veut pas dire un homme doit écraser la femme, elle n'a pas le droit. Enfin, à chaque fois, en fait, j'ai le sentiment de devoir préciser... Euh, que non, on n'est pas en train de faire ici l'apologie de la masculinité toxique on est tout à fait ok avec le féminisme avec euh, la parole libérée des femmes avec le fait qu'on on est égaux on est égaux certes, mais on est différents on ne fonctionne pas de la même manière et je trouve qu'il serait stupide de vouloir euh, banaliser nos différences, c'est un point important il y a des différences entre les hommes et les femmes bon, euh, par contre qu'on soit égaux, euh, bah oui tout à fait je suis d'accord avec ça, je suis ok avec ça donc euh, euh, ce que je veux dire c'est que euh, c'est toi qui dois mener, tu dois mener la danse, c'est comme ça. Peut-être qu'il y a des femmes qui sont euh, moins à l'aise avec ça, qui ont envie de mener, etc. Et bien, elles trouveront des hommes qui accepteront de se faire mener, et l'univers est bien fichu. En général, ça se passe assez bien. Euh, ce qu'on cherche, on finit par le trouver. <rire> on pourrait dire ça comme ça. Mais euh, dans la vision que j'ai des choses, qui est biaisée par ma propre singularité, on est plutôt là pour apprendre à mener à être un bon leader. Un bon leader, c'est quelqu'un qui prend des décisions, qui n'a pas peur de s'affirmer, qui n'a pas peur de euh, s'exposer. Parce que bah, quand tu es capable de t'exposer, de t'affirmer, encore une fois, c'est ce la continuité, la manifestation d'une confiance en toi interne qui se voit à l'extérieur, dans tes actions, dans ton comportement, dans ton attitude. Donc, c'est toi qui dois proposer. Le date, au niveau logistique, c'est intéressant de te rendre, de proposer un endroit qui soit adapté à un date. Et j'ai déjà fait des erreurs à ce sujet. C'est assez drôle, mais je me souviens d'un date. Par exemple, j'ai proposé un endroit. J'étais dans une ville que je ne connaissais pas depuis longtemps. C'était un de mes premiers dates. Et l'endroit où j'ai proposé ce date, j'avais fait quelques recherches, ce que je t'inviterai à faire sur Google, Google Maps, etc. Pour avoir quand même une... Idée, mais en fait, l'endroit en question, c'était un endroit où il y avait des groupes de, de musique live qui jouaient régulièrement, ce que j'avais pas trop compris euh, en faisant mes recherches. Et puis, je me suis retrouvé donc euh, à un endroit où il était impossible de parler. Quoi. Les sièges étaient euh, éloignés les uns des autres et n'étaient pas très confortables. Il y avait un brouhaha, c'était impossible de parler. Euh, donc ça, c'est les erreurs de, de débutants, hein, ça, ça arrive. Ça pourra peut-être encore m'arriver de me trouver dans un endroit... Euh, euh, qui n'est pas adapté, mais c'est important de... Si c'est un date, un rendez-vous, et tu n'es pas obligé de te rendre à un bar d'ailleurs, hein, je suis en train de fermer le truc, mais... Euh, l'idée du date, c'est quoi C'est quoi Revenons à ça, prenons un peu de hauteur. C'est quoi l'idée du date C'est un rendez-vous, c'est une rencontre. Et bien, c'est simplement de, que, de faire en sorte que ce moment, euh, bah, ça se passe bien. Voilà. <rire> c'est simple en fait. Que ça se passe bien. De faire en sorte que l'autre passe un bon moment avec toi, de lui permettre de te connaître davantage, d'apprendre à la connaître aussi et de passer un bon moment, que ce soit fun, que ce soit mémorable. Donc, il n'est pas question de forcément euh, faire ce premier rendez-vous dans un bar, dans un restaurant. D'ailleurs, j'aurais plutôt tendance à déconseiller les restaurants parce que la configuration du restaurant, c'est euh, vous allez être en face l'un de l'autre. Donc, il n'y a pas de rapprochement physique possible. Je vais euh, un petit peu dé développer euh, cette partie-là juste après. Il n'y a pas... Il euh, y, y, y a une table entre vous. Vous allez manger. Si vous ne vous connaissez pas, vous allez manger l'un en face de l'autre. Donc, c'est aussi un petit peu inconfortable parce que parfois, on commande des trucs. Enfin, je ne sais pas, tu commandes un burger et... Ah putain, comment je vais manger ça Ou alors, tu commandes une salade et t'en fous partout. Le, on essaye quand même de montrer qu'on se comporte bien, qu'on est bien élevé, qu'on est poli. Euh, qu'on qu sait bien se tenir, qu'on a une éducation, tu vois, et ça m'est arrivé de faire l'erreur de me trouver au restaurant et d'essayer de, de, de manger une salade, je m'en souviens, d'essayer de manger correctement une salade et d'être mis en difficulté par la salade. Elle, elle essayait de me faire vraiment passer euh, euh, pour, un, pour un gars qui ne savait pas manger proprement, quoi. C'était n'était pas évident, c'était challengeur. Mais euh, adopter déjà le date, dans les, les premières perspectives du date, avec légèreté. Si tu te rates, s'il y a un loupé, c'est pas grave. Ça m'est arrivé de donner un date à quelqu'un, de proposer d'aller la chercher. Donc, je suis allé la chercher en scooter. Je me suis rendu à un endroit, j'avais fait quelques recherches. L'endroit avait l'air super cool. Au moment où je suis arrivé, l'endroit était fermé. Je ne le savais pas. Il faut être agile, réactif et ne pas s'arrêter aux difficultés. C'est euh, vraiment important. Tu vois, je suis arrivé devant cet endroit qui était fermé. Ben, J'ai pris ça à la rigolade. C'est sûr, ça fait un peu loose. bah ben, voilà... Mais j'avais fait des recherches et ce n'était pas marqué. Donc euh, assumer, assumer ses erreurs, prendre ses responsabilités, pas être quelqu'un qui rejette, qui blâme euh, les autres. Euh, ce n'est pas la faute du restaurateur s'il a décidé de fermer ce restaurant ce jour-là. C'est moi, je n'étais pas au courant, c'est de ma faute. Donc euh, je dois me responsabiliser en permanence pour les choix que je fais et les conséquences. Euh, donc là, en l'occurrence, on est arrivé dans cet endroit. Ben, J'avais une autre idée. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'aurais tendance à te, propo à, à te proposer, c'est d'avoir plusieurs idées d'endroits où tu pourrais amener cette, cette fille. Des endroits qui, euh, dans lesquels il est possible de parler, de communiquer. Euh, des endroits avec des ambiances. Tu vois, moi, je serais plutôt euh, de cette euh, approche-là. Des endroits avec des ambiances. Des endroits où il est possible de créer des souvenirs, de discuter de plein de choses. Tu vois, des endroits avec des ambiances. Donc le restaurant à éviter. Euh, le bar c'est tout à fait possible c'est un peu plan plan proposer un bar mais euh, parce que voilà c'est toujours on va boire un verre bon c'est pas très original en soi on est d'accord et donc comme la finalité c'est de se différencier parfois ça peut être intéressant de faire quelque chose de différent mais euh, ça peut être tu vois un date ça peut être on va faire une séance de sport ensemble c'est vachement original c'est quelque chose qui se voit beaucoup à l'étranger, j'ai l'impression qu'il n'est peut-être pas très populaire en France, mais d'aller à la salle de sport ensemble, on va se faire un entraînement ensemble, on va s'entraîner, se, se, se soutenir, si c'est quelqu'un qui fait du sport, si toi-même tu fais du sport, ce que j'aurais tendance très fortement à t'encourager de faire, à t'inscrire à la salle de musculation, à aller euh, brûler des calories, prendre un peu de muscle, tu verras, tu te sentiras mieux dans ta peau, mieux dans ta tête, euh, tu auras plus confiance en toi. Et euh, c'est un super endroit pour amener... Euh... Enfin, tu vas dire, quoi, c'est bizarre euh, d'aller... Mais... Ça m'est arrivé, c'est hyper cool comme truc. Euh, viens, on va s'entraîner ensemble. Et donc, euh, ça permet de discuter pendant les temps de récupération. On fait une séance euh, tous les deux. Enfin, ça peut être une idée marrante. quoi. C'est une idée. Le but, c'est pas que tu t'arrêtes à mes idées. C'est pas que tu t'arrêtes à, ta, à, à ma vision. C'est que tu saches lire entre les lignes. C'est que tu prennes les grands principes, les grandes idées, comme une, une sorte d'inspiration. J'ai toujours fonctionné comme ça, en lisant des livres de séduction, en regardant des vidéos, en en écoutant un peu des, des formations, des conférences, etc. Parce que c'était un sujet qui m'intéressait vraiment, tu vois. Je voulais essayer de vraiment développer un bon niveau. Et, euh, et c'est des sources d'inspiration. T'as as des gars qui vont dire des trucs différents de moi sur le date, sur l'endroit, sur ce qui... Plus t'auras d'éléments, plus tu auras de sources différentes, moi, c'est comme ça que je travaille, et tu peux les confronter entre elles, et puis il y a des choses, si tu vas voir, qui reviennent, il y a des choses, ah là, c'est un peu original, je n'ai jamais entendu, ça a testé. Être un bon sceptique, être quelqu'un qui expérimente, qui passe à l'action, et en étant euh, détendu du résultat. Si tu es tellement cramponné à ce résultat que tu espères obtenir, je veux absolument coucher avec cette femme, tu te mets en danger. Il faut être détendu. Plus tu es détendu et relâché du résultat que tu veux obtenir, et... Euh, c'est paradoxal, mais plus tu as des chances de l'obtenir, en fait. Plus tu t'accroches à un truc et plus ça a des chances de, de t'échapper. De plus tu cours après quelqu'un, plus elle s'enfuit. Hein. Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. C'est un classique, ça fonctionne à 8 milliards de pourcents Donc quand tu proposes le date, une proposition qui prenne en compte, donc tu es censé avoir fait un travail, un peu d'observation, de recherche, d'apprentissage de l'autre. Apprendre ce qu'elle fait un peu dans la vie. Euh, ses hobbies, ses passions, ce qu'elle aime, tu vois, d'avoir déjà une, une, une connaissance un petit peu plus approfondie de sa personnalité avant de lui proposer un date. Donc, euh, si tu sais qu'il euh, y a des choses qu'elle déteste, etc., Bah prends en compte. C'est pour ça qu'il faut écouter, mémoriser. Et ça, ça peut devenir euh, plus compliqué quand tu augmentes, multiplies les personnes avec qui tu parles en simultané. Et ouais, parce que bah, la plupart du temps, euh, moi, je veux plutôt d'ailleurs tendance à te conseiller ça, c'est s'il y a une fille qui te plaît, c'est très bien, mais ne te focalise pas que sur elle, parce que si jamais bah, ça n'aboutit pas, il ne se passe rien, tu, tu, vas, tu vas te sentir pas bien, tu vas te sentir un peu... Non, il y, y a une abondance dans l'univers qui est remarquable, ne te fixe pas sur une personne en particulier. Reste ouvert, tant qu'on est à l'état de date, que tu n'es pas en couple parce que bah, j'ai plutôt tendance à encourager la loyauté, l'authenticité, à éviter le mensonge, à éviter donc la tromperie, l'adultère. Bon, ça, c'est mon approche. Mais euh, euh, être, être carré, quoi, tu vois, être carré. Euh, mais euh, s'il si, euh, ne s'est rien passé, tu as le droit de discuter avec euh, plusieurs femmes. Hein, et puis tu peux tout à fait te dire aussi que cette fille, y a des chances qu'elle parle à plusieurs hommes. C'est souvent plus facile, d'ailleurs pour les femmes, d'avoir ce type de contact, parce qu'en général, les hommes viennent chercher les femmes. Ils viennent sur Instagram, etc. Je fais une parenthèse sur Instagram. Je fais une parenthèse sur Instagram, parce que j'étais avec une fille euh, qui était très populaire sur ce réseau social, à un moment donné. Et euh, sous chaque photo, il y avait des centaines de commentaires, sans mentir, des centaines de commentaires de mecs, à base de cœurs, de compliments, de petits messages... Euh, « Mignon, t'es la plus belle, t'es trop belle, je t'aime, quand est-ce qu'on se voit, via en DM, je t'ai envoyé un message, etc. » Et elle recevait, elle me montrait, elle recevait des tonnes de messages en privé. C'était limite indécent, quoi. Et en fait, ça, il faut comprendre que ça ne marche pas. Si c'est ce que tu fais aujourd'hui, d'envoyer de, des messages à des filles sur Instagram parce que tu les trouves trop belles, etc. De mettre un commentaire mignon... Euh, « Ah, oh, t'es trop belle, un compliment un peu basique, en plus bateau, pas du tout original. » C'est de la merde, il faut que t'arrêtes. <rire> voilà, je vais te cache. C'est de la merde, il faut que t'arrêtes. Ça marche pas. Alors, ça fait c'est génial parce que ça nourrit l'ego de la fille en question, qui est très contente de poster des photos sur son compte Instagram. Elle est très contente de fédérer une communauté de mecs qui la valorisent parce que c'est comme une, une manne... Euh, où elle peut se tourner quand elle a un petit coup de mou, un petit manque de confiance en elle, un petit, un petit passage à vide, on va dire. Elle peut se tourner dans cette manne-là, ce réservoir de compliments, de « Ah, t'es trop belle, t'es trop choupie, j'ai trop envie de toi, blablabla bla, ». Bla, bla, bla. Elle peut aller euh, piocher là-dedans. Mais par contre, que toi, tu deviennes un partenaire sexuel potentiel, tu peux faire une croix dessus, ça n'arrivera pas. Euh... Donc, euh, si euh, jamais, par exemple, elle t'ajoute sur Instagram et que tu te mets à liker toutes ses photos, à mettre des coups, tu vas te faire cramer, mon gars. <rire> c'est pas comme ça que ça marche. C'est. Euh... Qui tu es, c'est un cadeau. Quand tu lui écris, tu lui fais un cadeau. Quand tu likes une photo, c'est un cadeau que tu fais. Quand tu laisses un message, c'est un cadeau que tu fais. Ça doit être utilisé avec une parcimonie, mais t'imagines même pas. Tu ne dois pas devenir une mitraillette à like. Tu ne dois pas faire de compliments à tout va. T'as envie de faire un compliment Très bien. Plutôt un compliment sur sa personnalité que son physique. Son physique, elle a reçu déjà des centaines et des milliers de messages identiques qui vont lui dire « t'as des beaux yeux, j'adore euh, ton style, t'es es, es trop, trop belle ah, ». Elle en a plus rien à péter de, de ce genre de commentaires éclatés au sol parce qu'elle les a entendus 8 milliards de fois. Par contre, on lui dira « t'as un sens du, du détail, je vois que tes boucles d'oreilles sont assorties à ta robe ». Tu vois, chercher à se différencier. Mais par contre, tu ne vas pas laisser ça sous sa photo Instagram en espérant qu'elle t'ajoute et que vous commenciez à parler. Évite de faire ça. Ça, ça ne marche pas. C'est très, très rare qu'il qu soit possible, surtout quand une fille elle a des milliers et des milliers des milliers de, de followers, c'est très, très compliqué d'attirer son attention. C'est faisable, c'est possible, mais il faut avoir un niveau en séduction euh, <rire> très élevé. Euh, c'est comme ça que je le vois. Il faut un niveau pour sortir du lot alors qu'il n'y a que ton profil Instagram. Donc, il faut un compte Instagram solide. Enfin, ça, ça comporte des efforts très importants. Euh, il faut que tu aies beaucoup d'abonnés. Il faut que tu aies une autorité très forte. Il faut que tu, vois, que tu sois dans une position particulière pour que quand elle voit que tu lui envoies un message, même si c'est dans sa boîte secondaire, que tu es quelqu'un de spécial, en fait. Et donc, même dans le message que tu envoies, il faut qu'il y ait un côté un peu... Euh, euh, inversion du revolver, c'est toi qui viens écrire, mais c'est un peu comme si tu lui faisais euh, une fleur. Tu vois. Euh, ça, ça, ça, ça peut, ça peut marcher, et ça marche d'ailleurs, ça marche, mais il faut un travail de développement de soi, de lifestyle, etc., qui est très élevé. Et donc, euh, je sais pas où tu en es aujourd'hui, mais euh, ça, ça va peut-être demander des efforts et du temps. Euh, euh, autant faire différemment. Voilà. Rencontrer une fille qui te plaît dans un café, aller lui parler, prendre son compte Instagram, échanger avec elle. Avoir un autre rendez-vous. Ça, c'est autant rester sur des bases qui demandent un peu moins d'efforts au début. Voilà. Alors, ce date, euh, on évite le restaurant. Pourquoi Parce que, comme je le disais, il n'y a pas la proximité physique. Un date, ça peut être vraiment sympa d'être assis à, à côté l'un de l'autre. en fait. Pourquoi Parce que ça permet d'être euh, de créer une aisance physique pour la fille et toi. Elle va devenir à l'aise avec ta présence. Et ça, c'est important, parce que ce qu'on recherche, c'est évidemment à, à la séduire, à l'attirer, à ce qu'elle ait envie de faire l'amour avec nous. Si elle nous plaît, on a envie de faire l'amour avec elle. Il n'y a rien de mal à ça, il n'y a rien de grave. Euh, je vois déjà les haters. Quoi « Quoi Comment ça Tu encourages les hommes à vouloir coucher avec des femmes Mais tu n'as pas honte ?» Ouais, non, euh, le date, une des finalités, c'est qu'on couche ensemble, que ça soit bien, qu'on passe un bon moment et qu'on se respecte. Et que, et que si jamais... Euh, nos no personnalités euh, sont euh, compatibles, ben, pourquoi pas que ça aille plus loin Pourquoi pas Donc euh, la proximité physique, c'est créer cette aisance, cette confiance aussi. Quand tu es assis, à, tu es assis en face et qu'il y a une table au milieu et que vous êtes de chaque côté en train de manger... Euh, il y a une distance qui est créée, donc ça va être encore plus bizarre à la fin de la soirée que tu tentes d'un coup de l'embrasser, que tu tentes un move un peu audacieux, parce que tu pars de 0 à 100. 100, c'est le bisou, par exemple, le baiser, tu l'embrasses, et 0 c'est le début de la soirée quand vous dites bonjour ou bonsoir. Euh, il faut faire monter de manière naturelle la proximité physique, l'échange, la, la, la, la complicité, en fait, et le physique. C'est quoi du sexe <rire> Je ne te l'apprends pas, mais... Le sexe, c'est un moment où il y a deux personnes qui sont nues et qui vont faire l'amour. C'est un moment d'intimité qui est euh, maximal. Tu ne fais pas ça avec n'importe qui. Bon, après, tu fais toi ce que tu veux, hein, mais en général, tu ne fais pas ça avec n'importe qui. C'est quand même quelque chose de spécial. Il y a une mise à nu qui est concrète, qui est physique. Tu es nu, totalement vulnérable, en face de quelqu'un d'autre. Et vous allez faire l'amour. Donc avant d'en arriver à cette étape de vulnérabilité maximale, eh bien, il faut créer de la confiance, de l'aisance euh, pour que l'autre soit complètement à l'aise avec cette idée d'être nu en face de toi. Elle va savoir que tu ne vas pas la juger, tu ne vas pas te moquer, et tu ne vas pas avoir un comportement bizarre ou dangereux. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour la femme, il y a une, un grand, euh, euh, une mise en danger réelle à se retrouver... Euh, chez un mec, à poil enfin euh, tu vois, il faut quand même euh, regarder, euh, alors regarder non je ne vais pas conseiller de le faire mais on le sait euh, des mecs tordus euh, qui abusent, qui agressent qui violent qui violent, qui torturent enfin voilà, il y, y a des mecs qui euh, commettent des trucs euh, irréparables depuis la nuit des temps donc pour que une femme accepte d'être nue en ta présence et de s'offrir à toi euh, d'accepter de, euh, de faire l'amour avec toi euh, ben, il faut que tu prouves que tu montres patte blanche. Et donc, montrer patte blanche, c'est que tu as un comportement de personne euh, normale, saine d'esprit, équilibrée. C'est pour ça que j'encourage à fond le développement personnel. Si tu sens que euh, ça te fait un peu bizarre ce que je dis, etc., n'hésite ben, pas à faire une thérapie, n'hésite pas à l'extérioriser. Peut-être que tu as vécu des traumatismes ou des choses qui font qu'il y a certains comportements chez toi que tu considères un peu comme euh, étrange, étonnant, ou tu te fais un peu surprendre. Va faire une thérapie, entreprends ce travail, fais cette démarche. Le but, c'est vraiment de, de devenir une meilleure version de toi-même, mais pour toi-même aussi. Donc voilà, je ferme cette parenthèse. Le date, donc plutôt euh, côte à côte. Et pas hésiter à être tactile. Faire du côté tactile un trait de ta personnalité. Mais il y a tactile et tactile. Tactile, ça ne veut pas dire je vais ploter les fesses d'une fille qui s'assied à côté de moi. Je ne vais pas lui toucher les seins. Je ne vais pas avoir des gestes déplacés. Il est très important d'être conscient de ce qui est. Euh, ce qu'il est possible de faire, et ce qui est totalement déplacé de faire. Donc ça demande de l'intelligence émotionnelle et sociale. Il faut que tu saches ce qui ne doit pas se faire pour justement ne pas le faire. Donc si tu es à un date avec une fille et tu lui mets une claque sur les fesses, ou tu commences à la tripoter de manière malsaine, ou malaisante, il y a des chances que tu passes pour un pervers et qu'elle se barre en courant. Et elle aura raison de le faire. Donc euh, être assis côte à côte, créer cette proximité physique. Et puis... Euh, bah, discuter d'abord, d'un premier temps, avant de passer à, à cette partie. Cette partie, en fait, il y a deux choses qu'on lit en, en simultané, en parallèle. La première, c'est euh, faire connaissance, s'amuser, être euh, un peu fun, un peu prétentieux, un peu joueur, taquin. Bon, c'est ce que j'encourage à, à faire. Hein, si ce n'est pas ton trait de personnalité, bon, bah, à toi d'être toi-même c'est vrai que c'est ce qui séduit quand tu es un peu taquin que tes joueurs, tu montres que tu as confiance en toi, que tu pas impressionné, ça aussi parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont impressionnés, peut-être aussi parce que tu n'as pas encore assez d'expérience en date. Et euh, plus tu as d'expérience et plus tu t'en fous. <rire> J'en parle déjà dans la première vidéo, dans la première partie, mais si tu fais 15 entretiens d'embauche, 20 entretiens d'embauche, 50 entretiens d'embauche, le 51e, tu le prends avec beaucoup plus de légèreté. Et c'est ça qui permet justement d'être plus détendu et plus toi-même. Si tu n'as pas eu de date et t'appréhendes, ben c'est normal. Et les premiers vont peut-être être très laborieux. Et puis, quand tu regarderas dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, euh, ce que tu es devenu capable de faire, ben tu seras content parce que tu verras la marge de progression et c'est ce qui nous intéresse. La vie n'est pas un sprint, c'est un marathon, c'est une course de fond. Le but, c'est de devenir meilleur à long terme. On n'est pas là pour chercher des résultats immédiats. On est là pour accepter d'échouer, d'apprendre, de recoller les morceaux parce que ben, ça peut faire mal à l'ego et de dire « Bon, bah là, euh, j'ai commis telle erreur, j'ai fait ça, je vais essayer de m'améliorer, je regarde une vidéo pour apprendre un peu ce que l'autre y raconte, je lis un bouquin, ah tiens, et je passe à l'action, j'essaye ». Et puis, tu vois, c'est toujours un processus d'essai de, euh, et d'erreur, c'est ça qui va te faire grandir. C'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans l'entrepreneuriat, dans le succès, dans le développement personnel. Donc, appliquer à la séduction, c'est vraiment ça être détendu, être serein. Si tu sens que tu es crispé, stressé, etc., euh, la respiration, la méditation, ce sont des outils extrêmement aidants. Euh, personnellement, je fais souvent une méditation avant d'aller à un date parce que ça me permet de me centrer, ça me permet de me calmer, de m'apaiser. Euh, voilà, euh, Ça me permet de me recentrer, de moins avoir de pensées parasites, d'être plus calme, moins justement d'agitation mentale. Ça me permet d'être plus moi-même, voilà, tout simplement. Alors, euh, ben le physique, euh, on appelle ça communément la communauté de la séduction. J'aime pas du tout dire ça, mais la communauté de la séduction appelle ça un kino. C'est-à-dire, on va poser un geste pour toucher l'autre, mais euh, comme je le disais, on va pas faire un geste déplacé. Le geste, ça va être simplement, par exemple, de dire euh, c'est quoi ta montre Et euh, d'attraper son poignet, et de regarder, euh, de regarder sa montre, regarder un bracelet, regarder ses bagues, et lui dire. Euh, c'est quoi l'histoire de tes bagues C'est quoi l'histoire de ton bracelet C'est quoi l'histoire de ta montre euh, Elle a un tatouage visible sur les avant-bras ou sur la, les mains, les doigts euh, Qu'importe. Poser une question. Être curieux. Plus tu poses de questions, et plus tu vas permettre à l'autre de se dévoiler. Plus tu poses de questions, et plus tu as des chances, si tu t'y prends mal, de passer pour un interrogateur, euh, enfin un, un policier qui peut, euh, pendant un interrogatoire. Poser des questions, oui mais avec parcimonie. Tu n'es pas un journaliste, ce n'est pas un entretien d'embauche. Ça, c'est un problème qu'on retrouve souvent, c'est-à-dire que le date est vu de manière trop formelle. C'est censé être un moment de fun. Garde vraiment ça à l'esprit. C'est amusant. Vous ne vous connaissez pas, vous allez passer du temps ensemble, vous allez apprendre à vous connaître, vous allez peut-être boire un verre ensemble, vous promener, aller faire une activité, qu'importe. Le but, c'est de passer un bon moment. Et plus... Euh, et plus tu es dans cet état d'esprit, et plus ça va se ressentir à l'extérieur, et plus ça va se transmettre en fait. Plus tu es toi-même joyeux, positif, confiant, à l'aise, détendu. Ce qui vient, euh, bien entendu, avec l'expérience. Hein, on va pas, pas dire le contraire, tu vois. Les premières fois. Euh, euh, je n'étais pas forcément super serein, c'est normal, je voyais ça comme vraiment quelque chose de « oh là là, mon Dieu, oh là... je me mettais la pression pour rien, quand tu l'as fait plein de fois, à un moment tu t'en fous, et puis si ça se passe bien et que la finalité c'est que vous couchez ensemble, bah, c'est très bien, mais si tu rentres chez toi tout seul, bah, tu t'en fous parce que tu reprends une vie qui est sympa, qui est chouette, tu vois donc ça te permet, euh, et puis tu sais que bah, tu vas rencontrer d'autres, enfin tu vois, il y a un espèce d'état d'esprit qui fait que tu es plus dans l'abondance que dans la précarité, donc tu es plus dans le lâcher prise que l'attachement, donc tu as des meilleurs résultats, et, euh, et puis tu deviens un très bon séducteur. Ou en tout cas, euh, tu, tu maîtrises un peu mieux l'art de la séduction parce que je ne veux pas prétendre que je suis un excellent séducteur, hein. je, je suis juste quelqu'un qui part de tellement loin, mon gars, <rire> de tellement loin, j'étais vraiment tellement une chèvre, je faisais tellement toutes les erreurs qu'il ne fallait pas faire, que quand j'ai décidé de me dire, ah, bon, allez, à un moment, il va falloir un petit peu travailler le projet, Et eh bien, ça, ça s'est concrétisé, ça s'est vu, et, et c'est appré appréciable. Euh, OK, donc le Dave, voilà, créer, euh, ces deux choses en parallèle, c'est poser des questions, des questions ouvertes, si elle répond par oui ou par non, ce n'est pas terrible, parce que ça ne te donne pas de matière à travailler. La discussion, c'est un, un échange où on n'est pas sur répéter des phrases toutes faites, on n'est pas là-dessus. C'est un échange qui est organique, c'est vivant, c'est naturel. Elle va dire quelque chose, tu poses une question, la question est ouverte, ça veut dire qu'elle peut répondre. Les questions pour permettre les questions ouvertes, c'est comment, c'est pourquoi, euh, c'est qu'est-ce qui Qu'est-ce qui te plaît euh... Qu'est-ce qui te plaît le plus chez un homme Elle ne veut pas dire oui. Parce que si elle dit oui, c'est une fermeture le oui. Et si elle dit non, c'est pareil. Fermeture. Bon, ben on fait quoi avec un oui <rire> euh, T'aimes bien les hommes aux yeux bleus Oui. Ça tombe bien, j'ai les yeux bleus. Génial. Non, ça, ne faut pas faire. Comment est-ce que tu t'es retrouvé à faire des études d'infirmière Qu'est-ce qui a fait que... Euh... Euh, tu euh, t'es inscrite euh, la première fois dans ta salle de sport. Le but, c'est de poser des questions, explorer, découvrir, connaître. Tu as en face de toi un être aussi unique que toi c'est quoi son histoire Je ne sais pas toi, mais quand je rencontre quelqu'un, c'est quoi son histoire Qu'est-ce qui fait qu'il habite dans l'endroit où il habite Qu'est-ce qui fait qu'il fait le métier qu'il fait Est-ce qu'il a des bonnes relations avec ses parents euh, Est-ce qu'il a des rêves Est-ce qu'il a des ambitions Est-ce qu'il a des projets Quel est le truc qui le fait vibrer dans la vie Quel est le truc qu'il déteste Putain, l'autre, c'est de l'inconnu Tu as tout à, à découvrir C'est génial Donc, pose les bonnes questions. Des questions par oui ou par non, de temps en temps. Et puis, la règle, j'en parle beaucoup dans le livre, mais une règle, c'est de parler davantage d'elle que de toi. Ça devrait être 80% du temps consacré sur elle, 20% du temps sur toi. Pourquoi Parce que il est... la plupart de mes amies féminines me disent, quand elles ont des dates, elles me disent « il a fait que de parler de lui, il ne s'intéressait pas à moi, il n'était pas attentif ». Et donc ça, c'est carte rouge. Si tu veux être le meilleur date qu'elle ait eu depuis longtemps... Il faut que tu sois curieux, tu poses des bonnes questions, donc des questions ouvertes, que tu écoutes. Donc pourquoi la méditation Pourquoi la pleine conscience Pourquoi l'éveil Parce que quand tu es capable d'écouter et de faire silence dans ton mental, eh ben, tu écoutes vraiment, et donc tu mémorises plus facilement. Et ça te permet de rebondir. Tu te dis, oui, j'ai fait les études là, parce que j'ai suivi mon frère. Ah, donc tu as une bonne relation avec ton frère Oui, mince Et il fait quoi dans la vie, ton frère tu vois, t as, t as combien de frères et sœurs Le but, c'est de rebondir. Tu dois vraiment te percevoir comme un kangourou. Tu rebondis. Elle te donne de la matière. C'est comme si elle te donnait des ingrédients pour faire une recette. Elle te donne des tomates, elle te donne des, des spaghettis, elle te donne de la viande végétale. Moi, je suis végétarien. Ah, bah tiens, tu vas... Des oignons, de l'ail, bah, tu vas pouvoir faire un, ta petite recette. Elle te donne très peu. T'essayes de faire ce que tu peux. C'est à toi de poser des meilleures questions. Réagis. C'est ce qui fait qu'une conversation est argonique, euh, organique et harmonieuse, j'ai voulu combiner les deux, euh, c'est quand c'est vivant, quand tu réagis à ce qui t'est donné. Parce que si elle te dit « oui, euh, je me suis installé là parce que je rêvais d'être infirmière » et que tu dis « ouais, c'est où que t'es parti en vacances la dernière fois ?», tu n'as pas utilisé ce qu'elle t'a donné. Donc... Euh, ça va commencer à ressembler à une série de questions que tu as lues sur un site de questions à poser en date, parce qu'il bah, y a des sites qui existent avec des questions. Je te conseille d'aller jeter un œil, ça peut permettre d'avoir quand même quelques idées de questions originales. On ne va pas avoir le temps de toutes les voir ici. J'en parle aussi un petit peu dans le livre, au passage. Euh, je te mets des liens dans la description de tous les livres que j'ai écrits, de toutes les ressources, tous les éléments pour passer un cap, que tu deviennes un meilleur homme euh, regarde euh, toutes les ressources, les liens, etc. Tu vas voir, il euh, y a vraiment de quoi, de quoi t'aider euh, à atteindre tes objectifs. Donc le date, euh, bah, je pense que je vais refermer cette parenthèse. Le but, c'est de passer un bon moment, c'est de poser des bonnes questions, c'est d'être taquin et de ne pas hésiter aussi à, à la taquiner, à la chambrer. Elle te dit un truc, à... ou alors elle te touche. Ne <rire> t... pas hésiter à... Et, euh t'as pas le droit de me toucher comme ça, hein. garde tes distances, fais attention, je sais que je suis un peu irrésistible, mais, <rire> mais tu le dis pas comme si tu le croyais vraiment que t'étais irrésistible, avec ma grosse tête d'ampoule, je le sais que je suis pas irrésistible, <rire> je sais que je ferai pas la, euh, je ferai, je ferai pas, le... pas le figure à côté de, de... de beaucoup de mannequins, de modèles, etc. mais c'est pas ce qui compte, ma personnalité elle est unique, donc d'être marrant, de faire passer un moment unique, c'est ça qui compte, c'est ça que tu dois garder à l'esprit. Si tu te trouves pas hyper beau, si tu t'es pas hyper à l'aise avec ton apparence, tu as un boulevard devant toi de développer une personnalité unique, redoutable, mémorable. Et ben ouais, je suis allé à ce date, franchement, je, je savais pas trop parce que sur les photos et tout, mais en vrai, c'est... Il est incroyable ce gars, il a fait ça, il a un truc, il est positif, il est drôle, je passe un trop bon moment, il est, il est gentleman. Évidemment, toutes les filles vont être attentives à certains détails qui sont en accord avec plutôt ce qu'elles valorisent, leur propre personnalité. Mais euh, avec ta personnalité, tu peux vraiment faire la diff, quoi. Voilà, donc... Euh... Qu'est-ce qu'on fait avec ce date bon, On essaye de varier les plaisirs, de varier les ambiances et de ne pas rester en, dans un bar toute la nuit, toute la soirée, jusqu'à la fermeture. Fais-la voyager, amène-la se promener, prends-lui la main, prends les décisions. Si t'as soif, dis que t'as soif. Si tu as envie de partir, de l'amener quelque part, amène-la quelque part. Montre-lui que tu drives, montre-lui que t'as pas peur de prendre des décisions, montre-lui que tu t'as un bon meneur, un bon leader, parce que c'est souvent ce qu'elle recherche. Elles ont envie de pouvoir se reposer dans ta masculinité. Elles ont envie de pouvoir te laisser aux commandes, savoir que tu vas savoir, que tu vas savoir faire, que tu vas prendre les bonnes décisions, qu'elle peut souffler et qu'elle peut se permettre, s'autoriser pleinement à être une femme. Ça, c'est très, très apprécié. Donc, euh, prends les commandes, sois force de proposition. Et donc, varie. Pas enfin, hésiter, ça m'est arrivé, on allait boire un verre quelque part, et puis il y avait un endroit sympa avec une place, avec des petites lumières, c'était mignon, c'était joli, c'est un endroit que j'aimais bien. Euh, viens, je vais t'amener l'endroit que je trouve le plus mignon dans cette ville, et on, on va, on se pose sur un banc, tu vois, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a pas besoin de dépenser des milliers d'euros pour qu'un date soit génial, c'est aussi une idée reçue. Ah ouais, il faut que je leur plein les yeux pour lui montrer, mais non, non, non, parce que c'est pas la bonne attitude. Oui, c'est bien que tu aies de l'argent, c'est génial, ça montre que tu as du pouvoir il y a des choses que tu as dû faire, peut-être, ou pas, mais tu as, as, as, as de l'argent, très bien. Mais euh, c'est pas tant l'argent qui va compter, c'est ce que tu en fais, de comment tu, tu gères. C'est plutôt ça. Être assis sur un banc, à côté d'une fille, euh, la, la taquiner, voilà euh, la, lui, lui remettre ses cheveux correctement. Quand, quand tu fais un geste, donc Kino, quand tu fais un geste où tu entres en contact physiquement avec elle, poser la main sur sa cuisse ou... Euh, ou la, la, la, la pincer, la taquiner, tu vois, la chercher un peu. Il euh, faut que ça reste raisonnable, hein, c'est graduel. Vraiment, garde cette idée à l'esprit, c'est graduel. Euh, si tu vois qu'il euh, y a une barrière, il y a un non, y a, on est sur le consentement ici. Elle te dit non, tu ne me touches pas, tu bats les pattes, mon gars. Tu obéis, ça c'est capital, tu obéis. C'est elle qui commande. Alors oui, on est là pour être des meneurs, on est là pour être des leaders, on est là pour euh, avoir de l'assertivité, de la confiance en soi, mais un non, c'est un non. Quand on te dit non, c'est non. Tu dois l'entendre, tu dois l'accueillir, tu dois l'accepter, et tu dois te comporter en homme respectable et respectueux. Un non, c'est un non. Ok Ça, c'est important. Euh... Ben ouais, parce qu'on a, on a tous des, des femmes autour de nous qui nous racontent des trucs terribles. Elles sont tombées sur des connards. Ne devenons pas des connards, devenons des hommes incroyables. Devenons des hommes extraordinaires. Devenons des hommes remarquables, des hommes de valeur. C'est ça qui est, qui est intéressant. Donc, euh, un nom est un nom. Et euh, ce fameux baiser, est-ce qu'on embrasse le soir d'un premier date Est-ce qu'on couche le soir d'un premier date ben, Ça dépend, c'est très variable. Est-ce que tu en as envie <rire> Déjà. Est-ce que tu en as envie Premier point. Est-ce qu'elle en a envie Pour savoir si elle en a envie, il peut y avoir des signes. Euh, mais euh, sur de certains sites, certains articles, on te dit « oui, si elle, elle touche ses cheveux comme ça, si elle joue avec son lobe d'oreille à 45 degrés, ça veut dire qu'elle est, <rire> qu est attirée, qu'elle est séduite ». Moi, je ne crois pas trop à cette pseudo-science de, de la séduction. Je pense que ça se sent. Voilà. Donc, nous, on est pleinement dans le ressenti, hein, ce qui n'est pas scientifique pour un, pour un sou, hein, puisque la, la science occulte complètement le, ce qui est de l'ordre des qualias, donc des ressentis, des émotions, de ce qui appartient à la vie interne, intérieure, et qui est profondément euh, euh, subjective, propre à la réalité elle-même. Voilà. Bon, bref, on ne va pas s'embarquer sur un, un sujet métaphysique aujourd'hui. Tout ce que tu vis, que tu ressens... Bah, ça peut être des indicateurs, des instruments. C'est des instruments qui sont faillibles, hein, comme, comme d'autres, mais euh, que, comment elle te regarde Est-ce qu'elle regarde ta bouche Est-ce qu'elle est qu détourne le regard Est-ce qu est que tu l'intimides Est-ce que tu la mets mal à l'aise Est-ce que tu arrives, toi, déjà à tenir le regard C'est très important. Un garçon qui, euh, tu vois, tu regardes, et puis hop, <rire> hop Bon, là, c'est vrai que je ne suis pas fixé sur l'objectif en permanence parce que je cherche mes idées, je n'ai pas de script, je n'ai pas de prompteur, c'est une expression de manière... Euh, aussi fluide et organique que possible. J'aurais beaucoup utilisé le terme organique dans, dans cette vidéo, je m'en rends compte. Euh, mais tu vois, voilà, je suis dans mes idées, donc je ne regarde pas. Mais par contre, quand tu regardes quelqu'un, regarde-la dans les yeux. Euh, tu peux regarder sa bouche aussi, tu vois. Tu, en fait, ce qu'il y a, c'est que si tu as envie, si tu as du désir, bah, il faut que ça se sente. Voilà. Tu n'es pas là pour juste être un copain. Tu es là parce que tu es un partenaire sexuel potentiel, parce que tu as envie d'elle, et parce que tu sais qu'elle va passer un bon moment. Et donc, euh, cette sensualité peut se... Tu, tu, tu, peux la faire, tu peux la faire ressentir sans être trop, sans être creepy, sans être pervers. Donc euh, regardez dans les yeux. Le premier bisou, ben, en fait, si tu as bien travaillé cette escalade de je mets à l'aise, je mets en confiance, je la, je la touche, elle est à l'aise, elle se laisse faire, ça ne va pas trop loin, je, je lui prends la taille, ou je la taquine, je lui mets un petit coup d'épaule ou je la repousse. Ça aussi, très important dans la séduction. C'est très, très, très bien que ça tombe comme ça. Euh, ne, doit, ne court pas en permanence derrière elle. La séduction, ça vient d'un jeu entre l'attraction et la répulsion. Tu vas vers elle et hop, tu te casses. Tu vas vers elle et hop, tu te casses. C'est toi qui reprends, c'est toi qui regagne parce que c'est toi le leader, c'est toi le meneur de la danse. Tu vas vers elle et tu reviens en arrière. Tu lui fais un compliment et tu lui mets un petit tacle derrière. Tu vois, c'est ce jeu de séduction. Tu attires, tu vas et hop, tu reviens, ouais, non, et puis tu, tu, tu vas être très proche d'elle, et puis d'un coup, hop, tu vas être sur ton bord du canapé, euh, en train de boire ton verre. Euh. Alors, euh, éviter d'être sur son portable, parce que ça peut être perçu à juste titre, je pense, comme un manque de respect. On évite de sortir son portable, sauf euh, raison particulière, mais on évite d'être sur son portable. Euh, elle va aux toilettes, oui, tu peux être sur ton portable, il n'y a pas de souci. Hein. Mais euh, pendant le date, euh, non, avoir une attitude détendue. Alors la position physique, il y a tellement de choses à dire. La position physique pendant le date est importante aussi. Avoir une, une position où euh, tu dégages de la confiance. Donc pas être, euh, oh là là, je suis mal à l'aise. Oh là là, elle me regarde, elle me regarde, elle me regarde. Non, tu vois, être, euh, euh, être à l'aise. C'est pour ça que ça peut être bien que tu te sois déjà rendu dans le lieu en question pour te familiariser. Parce que quand tu es familier avec un endroit, ça te permet d'être plus à l'aise. Parce qu'en fait, quand tu n'es pas familier avec un endroit, il y a ton ego, ton système de survie qui peut être à l'affût des dangers potentiels. Et donc, ça va venir altérer ta prestation, même si ce n'est pas vraiment une prestation. On n'est pas un petit chien qui vient faire un spectacle pour séduire. Hein. Mais ça va altérer juste ta manière d'être, de te comporter. On évite. Donc voilà, un bah oui si tu as envie. C'est tout à fait faisable éviter de le faire dans un lieu où il y a beaucoup de monde, éviter de le faire sous le regard d'autres personnes pour pas qu'elles ne se sentent jugées, euh, parce que ça aussi on a le regard des autres, on a tous un ego et on a tous euh, surtout surtout les filles, une fille qui embrasse, une fille avec des garçons etc c'est très vite dans notre société euh, une personne qui va être traitée de salope, de fille facile etc donc euh, si euh, ton but c'est par exemple de la ramener chez toi pour faire l'amour par exemple euh, ne pas le dire, ne pas le verbaliser. Ça ne doit pas être verbalisé. Quand tu verbalises, tu rends ça bizarre. Lui dire dans l'oreille, euh, je vais te ramener chez moi, je vais te déglinguer. Mon gars, c'est la pire chose que tu puisses faire. On ne verbalise pas ce genre de choses. Tu gardes pour toi. Il euh, n'y a pas besoin d'en parler. Il n'y a pas besoin de dire quoi que ce soit par rapport à ça. Si ça se fait, ça doit se faire de manière naturelle. Toi, tu dois juste avoir euh, géré la logistique de ne pas être trop loin, de pouvoir la ramener, de pouvoir être à... Ben ouais, à son service, à son écoute. Mais quand je le dis, il faut bien entendre que ce n'est pas comme un paillasson. Quoi. Pas comme un... Pas... Tu ne deviens pas son boy, tu ne deviens pas son valet, tu ne deviens pas son homme à tout faire. Tu ne deviens pas celui qui se courbe pour obtenir son sexe, obtenir de... De... De... De... De... de coucher avec elle. C'est euh... rendre les choses faciles pour elle. Parce que plus c'est facile, plus c'est naturel, et plus elle se dira, mais on a couché ensemble et c'était tellement naturel. Alors qu'en fait c'est juste, parce que c'est pas de la manipulation, mais c'est juste que bah, tu es un bon organisateur, tu es un bon gestionnaire, tu as bien géré, tu es un bon séducteur, tu as fait ce qu'il fallait pour que ça ait l'air naturel. Est-ce que c'est naturel Si tu naturel, peut-être qu'à un moment, tu avais envie de lâcher une caisse pendant ce date, et tu ne l'as pas fait. Alors que lâcher une caisse, excusez-moi, c'est vachement naturel. Donc, tu, tu vois, je, en fait, ce qu'il y a, c'est que parfois le, les, les réactions que j'imagine de certains haters ou de certaines personnes rien ah, quoi Quoi Qu'est-ce que tu dis ?» Parce que c'est un sujet tellement... Euh, c'est tellement sujet à polémique, la séduction, les rapports entre les hommes et les femmes, que je, je fais attention à mon, à mon discours, j'ai pas envie qu'il soit utilisé contre moi, donc je désamorce régulièrement. C'est un peu chiant qu'on en soit arrivé là, parce que... Mais, mais je, je peux le comprendre, je joue le jeu, hein, là aussi. Donc, et puis, euh, pareil, il y a peut-être des, des choses, des tâches aveugles dans mon propre comportement, dans mon propre regard à la séduction, euh, dans ma propre vision actuelle qui, qui va évoluer avec le temps. Hein. Je n'exclus pas ça du tout. Mais là où j'en suis aujourd'hui, je ne suis arrivé nulle part. Mais euh, ouais, euh, on verbalise pas euh, le fait qu'on va le ramener pour lui faire l'amour. Mais par contre, ouais, on a fait ce qu'il fallait pour que ça arrive. Voilà, tout simplement. Hein, on s'est assuré de d'être pas très loin de chez soi, <rire> d'avoir un appartement propre, bien rangé, entretenu, ça respire le propre, que bah, ça se voit que tu es un gars qui, qui gère, tu vois. Un gars, un gars qui est à sa place, tu vois, euh, en place, qui est en place, ouais, c'est cette idée. Euh, et chez toi, euh, si tu la ramènes chez toi, euh, lui saute pas dessus dans les premières secondes, laisse lui un temps pour se mettre à l'aise, c'est un nouvel environnement, elle ne connaît pas, laisse lui le temps de découvrir, c'est chez toi, c'est encore une fois ton univers, tu peux après bah voilà, servir un verre, une tisane, avoir du chocolat, des framboises chez soi, des fraises, des petits trucs à grignoter, ça peut être sympa, pourquoi pas euh des bouquins en évidence euh, s'il y a des sujets que t'aimes bien euh, ça peut faire des sujets de conversation potentiels toujours avoir des préservatifs évidemment très très important euh, ne prends pas de risques si euh, tu as envie de faire l'amour et euh, que t'as pas de préservatif et qu'elle en a pas euh, bah, il est toujours possible d'aller en chercher mais c'est que tu, tu merdé dans la logistique c'est censé être anticipé plus tu anticipes et normalement mieux tu es préparé donc euh, si euh, moi, je, voilà je te recommande d'avoir toujours un préservatif sur toi dans ton dans ton porte-monnaie dans ton sac, euh, bref, d'avoir toujours ça à portée de main, ou deux, si tu peux. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Euh, c'est des opportunités, c'est des occasions. Donc, euh, autant le faire euh, dans les meilleures conditions euh, possibles. Donc, euh, en prenant soin de sa santé et de la santé de l'autre. C'est important. Euh, quoi d'autre bah, Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo, hein, parce que le but, c'est de donner euh, le plus de valeur possible. La vidéo a été coupée, donc je reprends. Euh, c'est la fin de cette vidéo. De toute façon, j'ai eu grand plaisir à te donner du contenu. Regarde les liens dans la description. Si tu veux aller plus loin avec moi, je te mets tout, euh, tout ça. Le but, c'est de t'aider à avoir une vie plus épanouie, plus riche par le développement personnel, l'amélioration de soi. Donc, euh, j'ai eu grand plaisir. J'espère que ça t'a aidé. Comme je disais, ben voilà, ce livre, hein, c'est celui qui est le plus en lien avec cette thématique que tu peux retrouver sur Amazon, qui est très, très bien noté. Euh, C'est un, un livre vraiment dense, avec un style très direct. Moi, tu as vu à travers euh, la, la vidéo la manière dont je m'exprime. On va plus loin, en fait, dans le, dans le livre. Je donne des conseils, euh, plein, plein, plein d'autres conseils, plein d'autres perspectives. Ça va t'aider, ça va t'aider à, à devenir meilleur en séduction, tout simplement. Je reste à ta disposition. Il y a mon adresse mail aussi dans, dans la description de la vidéo. Enfin, voilà, il y a tout un tas de ressources pour toi. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Je sors une vidéo toutes les semaines. Et, euh, et puis voilà, like la vidéo, laisse un commentaire, lâche-moi un message, ça me fera plaisir de te lire. Et puis euh, bah, j'espère euh, voilà, que tu garderas ces conseils qui vont être utiles et que tu vas devenir un, un, bon, un bon séducteur. A très bientôt, salut